Le syndicat, ça s'occupe que des questions du travail le reste, en quoi ça vous regarde Si on s'occupait uniquement du droit des travailleurs et des travailleuses, ce qui est évidemment fondamental pour un syndicat, on ferait la moitié du parcours. On s'attaquerait pas finalement aux causes de ce qui fait les régressions actuelles, de ce qui fait que la société est de moins en moins vivable. Ça veut dire se battre contre le capitalisme, se battre pour les services publics, se battre pour l'écologie et se battre contre les dominations euh, telles que le patriarcat, le racisme et toutes les formes de haine euh, véhiculées par l'extrême droite. C'est en étant solidaire que nous ferons reculer l'extrême droite qui tue encore aujourd'hui. Clément, on n'oublie pas, l'extrême droite, on la combat Le fascisme, l'extrême droite, ça se combat évidemment dans la rue, mais ça se combat aussi à travers des luttes sociales, parce qu'on fait reculer l'extrême droite, on fait reculer le fascisme en gagnant des nouveaux droits. Même si euh, ces idées gagnent les classes populaires, ce ne sera jamais un soutien, et jamais un allié des classes populaires. L'extrême droite, le fascisme, ce sera toujours un soutien pour le capitalisme. Le syndicalisme, il est nécessairement un outil pour détruire le capitalisme, puisque le capitalisme exploite de manière extrêmement brutale les travailleuses et les travailleurs. La solidaire, on pense qu'il y a une voie, et une voie qui est extrêmement importante, c'est celle de la construction du rapport de force par la grève, la manifestation, et le blocage de l'économie. Pour lutter contre le capitalisme, il est essentiel de bloquer l'économie, sinon il est impossible de mener la lutte jusqu'au bout et de la mener de manière victorieuse. On sait très bien que si on veut changer la société, ça ne se fera pas dans un seul pays. Alors pour pratiquer notre syndicalisme alternatif et indépendant, on s'est organisé avec des camarades de tous les continents pour lutter ensemble contre la mondialisation capitaliste, contre les multinationales qui tirent nos salaires et nos conditions de travail vers le bas, contre la répression syndicale, mais aussi pour des services publics de qualité, pour le droit de grève. Pour nous, la solidarité internationale des travailleuses et des travailleurs, elle est essentielle pour transformer la société. Pourquoi c'est important de se battre pour l'égalité femmes-hommes En France, c'est une femme qui meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon. C'est pas normal de mourir sous les coups d'une personne. C'est inhumain, en fait. Les femmes, c'est le baromètre de la société. Quand on se bat pour le droit des femmes, on se bat pour le droit de tous, de toute la population. Donc, au niveau des syndicats, ça veut dire harcèlement au travail, ça veut dire égalité des salaires, ça veut dire pourquoi les postes de responsabilité sont concentrés dans les mains des hommes. Et ça, c'est la lutte syndicale qui permet aussi d'avancer là-dessus. L'égalité, elle se joue dans le syndicat, en dehors du syndicat, à la maison, au travail, dans la rue, partout dans la société en fait. Toute l'éducation qu'on a reçue et qui crée des gens qui se suicident, juste parce que leur orientation sexuelle est censée être différente, ça c'est plus tolérable aujourd'hui. L'homophobie et les LGBTI phobies, ça existe au travail. Ça sert à diviser les salariés entre eux, à payer moins les gens, à ne pas leur permettre une progression de carrière, sur des motifs futiles. Donc l'Union syndicale solidaire se doit de faire respecter les droits de tout le monde et en particulier lorsqu'ils sont euh, victimes de discriminations liées à leur orientation sexuelle ou à leur identité de genre. Pourquoi à Solidaire vous luttez aussi contre le racisme Aujourd'hui, quand on est un jeune maghrébin en France, on met 24 mois à décrocher un CDI, quand on en met 15 euh, lorsqu'on est issu de la population majoritaire. Pour nous, à Solidaire, de l'insulte, euh, au déroulé de carrière, aux inégalités salariales, on a quelque chose là qui fait système. Et ce système-là, c'est le racisme, c'est ça qu'il faut combattre aujourd'hui, c'est ça qu'il faut détruire c'est ça qu'il faut abattre. Et c'est bien un combat syndical, et c'est pas un combat syndical secondaire. C'est notre tâche, comme toutes les autres. Vous vous reconnaissez dans nos valeurs Rejoignez-nous